Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on se retrouve dans le FF Gym en compagnie de Timous. Exactement. Aujourd'hui, je vais être son coach. Donc, pour la première fois. Non, pas la première fois, on l'avait déjà on fait. On avait déjà fait la VS Mettre dans la première vidéo. Je la toute première vidéo de la chaîne, c'était ça une séance où je le coachais, puis ensuite une séance où il me potiait. Et on va refaire euh, ça euh, deux ans plus tard. T'as pris de la masse hein depuis, hein je sais pas ce s'est passé. Non, j'ai maigri, voilà, j'ai maigri. Non, non, il a pris de la masse. Donc il m'a dit pour objectif sur cette séance. Euh, que de la congestion sur les pecs, je fais pas trop de force en ce moment. C'est plus sur soulever terre squat que je travaille en force. Voilà, donc il va vouloir congestionner un maximum. Mais euh, je crois que je vais pas prendre en compte ce qu'il m'a dit, on va le massacrer. Et... Là, le but de la séance, ça va être de travailler dans toutes les filières possibles, que ce soit la force, l'endurance, l'explosivité, et surtout dans tous les sens possibles euh, des fibres euh, des pectoraux. Ok, ça marche. Ok. Bon là tu chauffes progressivement, on va atteindre tout doucement, ta 1 RM, et tu commences à te focus dans la séance. Parce que derrière ça va pas aller brûler, ça va être des vraies pertes. Je vais te dire ce que tu fais, là t'as okay. mis combien J'ai mis 100. Ok, 100 tu peux faire 6 RM, de toute façon tu t'arrêtes quand je te le dis. On va pas à l'échec, hein. on chauffe doucement, on prépare vrai. à assumer les 170. Tu mec, allez c'est easy ça. Ouais là c'est toujours des chauffements, ça passe. Pour préparer le système nerveux, ça fait un moment que j'ai pas fait de dessin lourd. Je travaille 400 en ce moment. Combien Tu peux mettre 120. Ça fait super chaud. Voilà. Allez, 120, 4 reps. Là, on commence à, à penser à la position les pieds, bien serrer le dos. Et on est solide. Allez, bloque la respiration s'il faut. Voilà, 120, on met 10 et 10, 140. Allez, là, t'es prêt. hein. Ça y est, vrai, la position, tu l'as acquise là, avec les séries d'échauffement. Focus. Place bien tes pieds le plus proche possible de tes fesses. Un dos solide, on veut travailler aussi là-dessus. Hein. Essaye d'être explosif. Retiens pas trop la descente, mais explose sur la montée. J'en veux deux ou trois. Allez, inspire et pousse. Rapide sur l'explosif. Dernière, top, pause. 160. Frère, il me fait faire des PR, enculé, Je fais des PR <rire> depuis perpète. Je veux te massacrer. Là, c'est pas un jeu, tu le sais. Mais t'as une HRM à 180. Donc ça, pour toi, c'est de l'eau. Je l'ai déjà fait. Tout soit donne en place. Prends tes repères. Solide. Quand tu verras que t'es prêt une seule, Cut. une, décoche, n'hésite pas, tu contrôles et boum, explose, une, voilà, pas besoin de moi. ne m'a pas paru si lourde, ça va, ça va, ok, on va faire 180, allez, va te faire enculer plus loin, <rire> là les gars, on fait pas une 1RM, il a travaillé le dos hier en lourd en plus, donc on va éviter de, de pousser son corps au maximum, on connaît déjà sa, sa 1RM à 180, Kilo. du coup là ce qu'on fait c'est qu'on monte un maximum donc on va atteindre les 170 kg on va voir ce que ça va donner il va faire une répétition seulement euh, pour préparer son système nerveux aux prochaines séries qu'on va faire, donc là 170 kg on appelle ça de la potentiation là après ça, n'importe quelle charge qu'il prendra en dessous de 170 kg ça va lui paraître beaucoup plus léger et il va pouvoir mieux travailler sur euh, ses charges en hypertrophie donc on va voir déjà ce que ça donne être 170 kg et ensuite on repart sur un, un top set assez lourd, une rep 170 kg Là, L'important, même s'il l'a déjà fait, c'est d'être focus, les gars. Ce n'est pas des charges de débutant. Il sait ce qu'il fait, mais il faut repenser à toute la technique. Même quand on est expert comme lui, il faut faire attention à chaque geste parce que le moindre déséquilibre peut vous causer de gros dégâts. Voilà, donc là, il sert bien ses omoplates. Il saisit sa prise habituelle lorsqu'il travaille en force. Un peu serré pour, pour Pimousse, mais c'est caractéristique de sa morphologie. Qu'il se sent prêt, il envoie pour une rep. <rire> oh explose, explose, explose. Ok. Easy. J'étais pas sûr de ton coup, je me suis empêché de venir derrière, easy. mais easy. T'avais pas besoin de moi. Ok, les 170 kg ils sont passés, ça a été, t'avais pas eu besoin de moi Non, ça va. Donc là maintenant on va travailler en hypertrophie, on va prendre 80% de sa 1RM. Ça va nous donner euh, 144, on va arrondir à 140 kg. Que tu fasses un maximum de reps là-dessus, sans aller à l'échec. Tu t'en gardes J en une, regarde une de côté, côté. Voilà. Ok, ça marche. L'idéal, ce serait d'en faire 6 à 8. Entre 6 et 8 Ouais, ah. ça devrait être faisable. Donc là, il faut se faire violence, même si tu sens qu'il t'en ah reste. Non, beaucoup, quatre, je connais. Je travaille à l'échec en ce moment. Voilà, gars, la barre est chargée. Moi, je me mets derrière lui pour lui permettre de faire quelques reps en plus s'il a besoin. Il travaillera sur l'excentrique. Allez, 8 reps dans ta tête. Au niveau du tempo, contrôle bien la descente. Là, on est sur l'hypertrophie. Va pas trop vite. Allez, là, tu travailles. Là, tu te donnes sur chaque terme. Contrôle. Pousse. Allez, une. Deux, c'est ça. Contrôle. Trois. Allez, serre les pecs. Quatre. Encore. Cinq. Tu peux, tu peux. Six. T'es pas à l'échec. T'en restes. Allez on va chercher les, les 8 là, 7, encore une, je peut-être sur ah, l'autre la pour pas être à l'échec Nickel, allez gars donc là s'il avait été tout seul il aurait été à l'échec sur la 8ème rep donc je l'ai bien aidé sur la dernière pour pas qu'il la sente Donc ça c'était son top 7 de la séance, il l'a fait à 140 kg c'est validé pour 8 reps. Maintenant on va prendre 65% de sa 1RM donc 115 kg et on va juste faire du 3x10 pour vraiment finir le travail sur, euh, sur cet exercice et essayer de cibler un maximum de fibres sur tes pectoraux. Ok. Donc là, 3 x 10, 1 minute 30 de repos. Le temps de repos, il est important de le respecter ici. Là, on fait du volume. On rajoute 3 séries pour avoir plus de volume sur la séance. Le plus gros du travail, tu l'as fait juste avant. Maintenant, on finit et on finit bien. Allez, quand tu veux. Pour 10. Encore. 6. Va les chercher. 7. Pousse sur tes pieds. 8. Deux dernières. Allez, encore une. Ça passe, ça passe, ça passe. Ok. Bien joué. Toi, tu as l'habitude de prendre serré, coude très proche du corps. Ouais, pour mes là, triceps. Là, là, le but, c'est de vraiment solliciter tes pectoraux en hypertrophie. Donc on va prendre plus large pour désengager les triceps et surtout limiter l'amplitude, ça tu peux continuer à le faire pour okay. désengager les épaules. Donc au lieu d'être ici, tu vas être un peu plus là. OK. Je hésite pas. Si tu as la moindre douleur sur l'épaule, n'hésite pas à rentrer un peu plus ton coude. Plus vous allez écarter, plus c'est les pectoraux qui vont être engagés. Hop Et là je suis sur les pecs. <rire> OK. Et allez. On va chercher les 10 hein. <rire> Allez, souffle, une. Deux. Voilà, là il est limité, tu sais bien. 4, allez encore. 5, pousse bien avec tes pieds. 6, 7, t'es bien avec tes cartes. 8, t'en reste. 1, allez, 9, toi aussi. Avant, on gagne. Allez, monte, monte. Ah Je veux, Je me suis coiffé pour l'occasion, ils ont intérêt de lâcher leur meilleur like et de s'abonner. Je <rire> te Allez, mets-toi dedans. Donc là, ce que vous le voyez faire avant chacune de ces séries, c'est de la visualisation, les gars. Ça aussi, faites-le en salle, commencez pas à être sur votre téléphone pendant les temps de repos. Pensez à ce que vous allez devoir mettre en place pour réussir vos performances juste derrière. Donc là, ça y est, focus. On pense plus à rien d'autre, on n'aurait pas à faire et on va les chercher jusqu'au bout. On a une trente de repos, 30 secondes d'effort. Pendant 30 secondes, c'est à fond les gars. Bah Allez Inspire, souffle. Voilà, limite l'amplitude. Va pas plus Ok. 3. Allez, encore. 4. Reste sur les pecs. Écarte bien tes coudes. 5. Encore. 6. Allez, reste pas en bas. En bas. En bas, en bas. 7. Encore une. Ouf. On allait mourir là. Ouais, J'ai le pec qui va déjà éclater. The C'était cool. Ouais, ça va, c'était bien. Dit bien. donc là c'est ce que tu as l'habitude de faire, c'est du travail en force Ouais. Donc ça ne change pas, maintenant on va partir sur du développé incliné, c'est une séance pectoraux c'est classique les gars, en général c'est ça, bench, incliné juste derrière mais par contre nous on va le faire différemment, on a un gym, on <rire> n'a pas toutes les altères à disposition on a par contre des altères réglables qui montent jusqu'à <rire> 24. 24 donc ça sera suffisant, c'est ce qu'on va prendre et on va travailler en stato dynamique ah, okay. c'est à dire je veux que tu bloques 5 secondes en bas, faut okay, bien écarter, 5 rapides et on fait ça 4 fois, donc on va monter jusqu'à 20 reps c'est peut-être une petite charge mais là on va essayer de maximiser la tension sur tes pectoraux et on change d'angle pour travailler un peu plus la partie supérieure des pecs, on va pas trop incliner le banc parce que Pimous il est fort des épaules notamment sur le faisceau antérieur mais là je veux que tu sentes un maximum tes pecs avec 24 kg tu peux écarte ta fonte et coupe par contre on va pas revenir au centre ici avec les haltères, on a une trajectoire bien verticale comme à la barre allez pour 5, sauf 3 4, 5 et tu bloques mais garde la tension, monte un peu les haltères voilà reste à 90 3, 4 et 5 envoie, 1, 2 3, 4, 5 bloc, 90, allez on bouge pas encore, 3, 2 1, envoie allez ça fait 2 sièges. 3, 4, 5, je bloque. Allez, troisième, il t'en reste 2, là, on finit. Monte, monte, monte. On lâche pas, voilà. Allez, on voit 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la dernière. Bloc, bloc. Allez, résiste. Sois bien solide. Ah et on voit les 5 dernières. Ah, Sortez 25, va te faire on Non, je suis un italien, il veut me baiser en On va voir si est resté lucide. Force et fun, les gars. me baiser un italien. Je... Attention sur ce genre d'exercice où on impose un tempo à être bien stable, vous avez vu sur la fin on a tendance à être déséquilibré, il faut vraiment être gainé tout au long du mouvement donc il va finir ces deux dernières séries, une trente de repos, il t'en reste deux hein. ça marche <rire> pourquoi je suis là et ensuite on passera sur l'exercice le suivant les gars, n'oubliez pas, petit like, on s'abonne si vous êtes nouveau et bienvenue sur FF Si toi t'es pas prêt pour ce qui t'attend. A la fin je vais avoir une piqûre quand même. Donc là on va enchaîner les dips avec des pompes. Et après on va se battre. Exactement, voilà ce qu'on va faire. Donc, on va se battre, ouais. Alors c'est du poids du corps. T'es as assez lourd donc je pense pas que tu vas faire énormément de reps. Mais je veux quand même que tu sois à l'échec sur chaque série. Que ce soit sur les dips ou sur les pompes inclinées qu'on va alterner en biceps. On focus ici le bas des pectoraux qu'on fait un peu dans le séance parce qu'ils sont bien développés chez toi. Incliner pied en haut ou pied en bas Incliner pied en haut et ensuite incliner le pied en haut pour continuer le travail sur ton faisceau supérieur échec et échec, d'accord Bah, ça va être rapide l'échec, 3 séries, match de reps. tu te donnes à fond ah. là dessus 3 reps, c'est bon ou pas sur les, les pompes il y a du, <rire> du fun, hein. mais on va essayer de rester fort, 3 séries à fond il croit que je fais du fun, il sait pas que c'est du vrai frère échec, tu t'arrêtes quand je te le dis je m'arrête quand mon corps il me le dit frère, il m'a dit quand je te le dis si mon corps il veut plus, tu peux me dire encore, je veux pas réussir il n'y a que les 5 qui a ce pouvoir pas nous. Allez champions Voilà, on compte pas on s'en fouter là -bas. Là faut que tu donnes, faut ça brûle. Euh. Maximum. Ah, ok. Et on passe directement sur les pompes inclinées. Et là, on enchaîne. 30 secondes de repos. Notre but ici, c'est d'amener un maximum de sang. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Pour le dernier vrai. exercice, ça sera de l'écarter euh, à la poulie, ici on n'a pas de poulie, on va prendre des élastiques, et vous voyez qu'au niveau des attaches, je ne les ai pas mis derrière moi, mais vraiment sur les côtés, pour bien qu'on soit dans, la, dans le sens des fibres, ça c'est normal qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont mettre les, les deux élastiques à la même attache, et vont venir travailler ici, alors que là, on va vraiment travailler dans le sens de la fibre, et c'est beaucoup plus efficace. Donc il m'avait parlé de congestion maximum, et quoi de mieux que le FS. FFT7 pour congestionner un maximum. Là, ce donc, c'est une méthode ma... d'intensification. Là, ça va nous servir à ramener un maximum de sang pareil dans les pectoraux et d'augmenter le volume parce qu'on va avoir FFT7 7 séries à faire. Hein pendant le temps de repos, on est en isométrie en plus. Donc, tu t'arrêtes jamais pendant les 7 séries. Ah ok. Et là, c'est congestion maximum. Ça va être rapide en, à, en fait. Ça assuré. Donc, je te montre. Tu as 10 à 12 reps à faire. Tu fais de la musculation toi Un petit peu, là je ne me... suis même pas joué, c'est naturel gros. Donc on part sur 10 à 12 répétitions en concentrique et de centrique, on enchaîne okay. en kilométrie. Et ensuite on vient bloquer ici, donc je vais te demander de... pendant 30 secondes. Et je vais te demander de bien baisser les épaules et de bien serrer tes omoplates pour seulement engager tes pectoraux. Ici okay, si là moi marche. je vais toucher, il faut que ça soit contracté. Allez, on bloque 30 aller. secondes et on en voit encore pour 10 à 12. On va faire 12 reps parce que c'est assez léger là. Allez, 12 lettres. 1, et là, contracte. 2, encore. 3, c'est ça. 4, 5, allez, champion, contracte. 6, 11, et 12, on bloque. Allez, 30 secondes. Allez, serre, serre, serre, serre. C'est des, se des, se descends, en ouais. des zès, là. Encore, encore, encore. Laisse pas sur tes articulations, c'est vraiment nous qui doit travailler ici. Encore, 5, 3, 2, 1, et on voit. Là, on a fait une série, les gars, on part pour 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 on bloque, Voilà. Bon, on, a beau, on a un beau modèle. On les voit les pètes. Beau mettre de l'oversize, gros, ça va exploser. Par ici. Je sens, ça, ça tire bien dans les pètes, c'est pas mal. Prise ce que tu avez... L'avantage aussi de cet exercice, c'est qu'on travaille sous un autre angle par rapport aux, aux exercices précédents. 3. 2, 1, et on envoie. Allez, troisième série. 11 et 12, c'est ça. Et pense vraiment à rapprocher tes coudes ici, pas tes poignets. Il faut vraiment que ce soit tes pecs qui s'engagent. Je te cache pas que là je sens plus rien, c'est anesthésié, frère. <rire> c'est ce que tu voulais, tu l'as eu. Si vous le voulez aussi, www.fitnessfusion.fr, les gars, on vous coach pendant 1 an, 6 mois, 3 mois. Ah Allez, serre, serre, serre. Lève un peu les coudes. Voilà. Et on envoie. 12, 1, 2, 3 et 12. Allez, on a 5 séries. Encore deux, les deux derniers. Allez, tiens ça, champion. Tu veux ta séance avec il Faut passer par là. Si tu as suivi l'entraînement de DJ, S5 normalement ça devrait passer. Allez, tends les bras, tend les bras. Voilà, baisse tes épaules, contracte. Tu sens, comme si tu voulais écraser ici euh, un stylo qui se trouve entre, entre tes deux pecs. 11, 12. Allez, c'est ta dernière. On maintient jusqu'au bout. De la dernière série. Allez, les dernières secondes, les dernières secondes. Finis bien ta séance, t'as terminé après ça. Allez, on donne tout. Allez, tous, on envoie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super champion. Le sang, il revient là. Ah, bien travaillé. Bon voilà, sinon j'espère que ça vous a plu les gars C'est une séance que vous pouvez faire si vous avez un niveau Pas mal avancé quand même Parce qu'il y a, y a des force. charges lourdes, il y a de la force En, en début de séance Mais sinon, n'hésitez pas à faire cette séance à nous taguer aussi en story, on vous repostera Ça peut vous sortir de votre zone de confort C'est pas mal pour bien congestionner Pour... Euh pour booster un peu vos séances, n'hésitez pas à le faire sinon si vous voulez qu'on vous fasse vos propres programmes personnalisés, qu'on vous suive euh, quotidiennement dans vos trainings, n'hésitez pas à aller sur www.fitnessfusion.fr on fait du coaching personnalisé ça veut dire qu'on étudie votre profil comme là avec Albino j'ai pu faire comme là avec Pimous, j'ai pu faire en ayant vu qu'il avait des épaules et des triceps dominants, j'ai limité l'amplitude sur ses, ses séries. Par rapport à l'objectif qu'il m'avait donné en début de séance, congestion maximale, par rapport à son passé sportif aussi où il a l'habitude de travailler beaucoup en force, j'ai su créer une séance euh, qui lui correspond, qui lui permet de progresser. Et là, je suis sûr qu'en une séance, il a maximisé ses gains qu'il aurait pu faire. Et en plus, ça a été très court, c'était une heure, c'était intensif. Donc si vous voulez gagner du temps sur votre pratique et progresser, quel que soit votre niveau, n'hésitez pas les gars, rejoignez l'armée des guerriers et entraînez-vous jusqu'à ce qu'il doutent de vous. Parce que c'est ça le but. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de Tidio et Pimous. Force et fun. Voilà, la barre est chargée, je vais mettre derrière toi. Il y a pas que la barre qui est chargée ici.